partagez La vidéo ne serait pas long parce qu'aujourd'hui je suis mentalement touché depuis que j'ai vu Dr. Gianni devant une barre. Étant mon père, voilà, Dr. Gianni est un père à moi. Voilà. Sandro, comment vas-tu? Est un père à moi. Dr Gianni est un papa. Il a été mon professeur de génétique. Il est un père à moi. Il est un sage demandé pour moi Il est Il est beaucoup de choses pour moi Docteur Gianni Regardez papa comment vas-tu Quand j'ai vu Docteur Djani aujourd'hui là Je suis abattu, moralement abattu, découragé Franchement Totalement dessus Et Partagez la vidéo Je beaucoup Parce que je suis moralement abattu, moralement abattu. Quand je vois un docteur Djani, un père, quelqu'un qui a tout fait pour que Dumbuya soit à la tête de force spéciale, quelqu'un qui s'est battu pour que cet tombe. Tous ceux qui sont autour de lui soient quelque chose aujourd'hui, qui se retrouvent devant eux aujourd'hui, en train d'être jugés. Et quand j'ai écouté l'acte d'accusation, cela est, est venu m'abattre de plus grand cascadeur vous allez bien voilà merci laïkaba ikaba merci beaucoup donc euh, ma petite sœur chérie à moi kadiat fadiga comment vas-tu donc euh, totalement abattu mais bon nous sommes les enfants du RP arc-en-ciel on nous a appris au RP arc-en-ciel la patience et la discipline donc nous, nous sommes patients, nous prenons tout notre temps, nous observons, nous faisons la lecture. de son... Mais quand tu vois un père comme ça, docteur Diané, qui est allé en prison juste dix jours après son intervention chirurgicale, il est parti en prison. Je voudrais que le manding, parce que j'ai entendu quelqu'un dire que Dumbuya est venu pour le manding. J'ai entendu quelqu'un dire que, expliquer aux mandingues que Doumbia est là pour eux. Je pense que vous regardez, regardez, 90% de ceux qui sont en prison sont des mandingues. Donc, comment Mais quand je prends, quand je prends Dr. Dani, permettez-moi, quand je vous dis c'est un père à moi, je sais de quoi je parle. Si ce n'est pas un papa pour certaines personnes, au-delà de, ah, c'est mon père non lui et moi, ça dit, c'est mon père, comme si c'est lui qui m'a mis au monde. Voilà. Et lui, aujourd'hui, c'est lui qui a fait toutes ces petites... Quand je prends Moussa Sissé, le ministre des Finances, demandez à Moussa Sissé qui est docteur Yanné, quand je prends, je dis, quand je prends Bouya Sanda, Sanda même, combien de fois il était docteur Yanné quand je prends qui a envoyé Commando Faray en formation en Égypte pour revenir être chef d'état-major général, c'est lui. Merci Banyan. C'est lui, docteur Gané, qui a envoyé tout récemment, comme le professeur Fakan l'avait demandé, que Commando Faray soit chef d'état-major général parce qu'il devait remplacer Namouri qui n'est pas dans l'esprit d'ouverture la modernisation des forces armées, c'était lui, docteur Yannick. Aujourd'hui, c'est lui qui est devant les juridictions aujourd'hui. C'est eux qui sont en train de juger docteur Yanné. Qui était le directeur de cabinet de docteur Yannick Pendant combien d'années Son directeur de cabinet, notre papa. Qui était le directeur de cabinet de docteur Yannick C'était qui C'était qui C'était Idi Amin. Idi Amin. était le directeur de cabinet. Longtemps, de Dr Yannick, des collaborateurs, des amis, grands frères, petits frères, voilà les deux personnes. Voilà Fumba, voilà mon frère Fumba. Je ne sais pas si vous avez vu cette humiliation. Yannick, comment vas-tu, mon frère Le Sang Quand je vis l'image, ça m'a ça choqué. Ça m'a choqué. m'a beaucoup touché. Je me suis dit, allez-y regarde tout le Mali, la gente malienne. Aucun ancien ministre de l'Ibeka ne se trouve devant une barre. Et vous connaissez, vous connaissez la cause des différentes manifestations qui ont amené la chute du président Ibeka. C'était quoi La corruption dans l'armée. La corruption dans l'armée. C'était la revendication principale des forces vives maliennes. Mais quand Asim Gauthier est venu là, donnez-moi le nom. Donnez-moi le nom d'une seule personne, un ministre Ibeka, qui est devant la barre. L'homme s'en que Moussa Mayem, comment vas-tu, mon frère? Personne. Personne. Donc, je le répète, et ce qui me plaît, c'est que moi, Benito, exemple, Nantelémori soit mon directeur de cabinet pendant plusieurs années, mon collaborateur qui a tout mon secret. Il a le secret, on a tout, on a travaillé ensemble. Ce directeur de cabinet devient ministre de la Défense et jure, m'envoyer devant la barre. Ça, c'est Idi Amin et Dr. Yanni. Parce que Dr. c'est le prisonnier personnel de Idi Amin. Parce que pour Idi Amin, c'est Dr. Yanni qui l'a envoyé au Cuba ici. C'est lui. Et pourtant, ce n'est pas lui. C'est lui qui a envoyé les gens là les gens là, dans les différentes ambassades, certains militaires là, c'est ce Traoré là, Komi Traoré. Comi Traoré, c'est lui qui était l'escroc numéro un, celui qui rapportait. Il est à la base de la mutation du gouverneur de Farana, de lui, il mis, mais il a mis tous Yanné. Ils ont trouvé autre, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais dire à ceux qui ont commenté, ceux qui ont dit aujourd'hui qu'ils sont choqués du côté du Manding, Al-Barqawla, aujourd'hui j'ai vu les commentaires des gens de Manding, de Cancan, dire qu'ils ne vont jamais oublier ce qu'il a, voir Dr. Diané tenir une barre, qu'on est en train de le juger, il n'est pas au-dessus de la loi, ça c'est vrai. Mais quand j'ai vu les Mandinka, à qui tout récemment ils ont chanté tout, dire qu'ils ne vont jamais oublier ça, ça m'a beaucoup plu pour ne pas que vous oubliez ça. Ça, c'était entre parenthèses. Je voudrais rappeler à, ces, à cette petite personne qu'on appelle Alain Foucault. Alain Foucault, le journaliste dealer, c'est comme ça, il est, il est surnommé par Mediapart. Vous savez, Mediapart, c'est ce journal révélateur de tous les deals en Afrique et dans le monde. Mediapart. C'est Mediapart qui a déconstruit j'ai dit, c'est Mediapart qui a déconstruit Nicolas Sarkozy. Mediapart. Mediapart rentre dans les secrets les plus profonds des deals, des accords signés entre les chefs d'État et les médias, les chefs d'État avec certains bandits, j'étais mafias. Le surnom d'Alain Foucault par Mediapart, il s'appelle le journaliste dealer. Vous savez, lui, il deal. C'est un dealer. On a envoyé un dossier concernant Total, Total, cette société, compagnie pétrolière française qui exploite le pétrole au Congo-Brazzaville, dans le Pointe-Noire et autres, il avait le dossier là. Il a préféré dealer pour ne pas faire un éditorial dessus, lui, Alain Foucault. Le même Alain Foucault a dealé avec le Rwanda. Je dis bien, c'est un joueur dealer, tout le monde le connaît. C'est à cause de ça. Celui qui connaît a à Alain Foucault d'aller animer une émission au Sénégal. Il n'ira jamais au Sénégal animer une émission. Il n'y a pas un journaliste sénégalais qui ne connaît pas ce monsieur. Il est Camerounais. Il est, mais allez-y fouiller toutes les éditions spéciales. Il ne parlera jamais de la situation, de la corruption. Regardez le Cameroun. Vous ne connaissez pas le Cameroun. Amusez-vous à rentrer dans l'état Camerounais. Vous regardez les routes camerounaises, vous n'allez pas en revenir. Cet individu aujourd'hui qui prétend connaître le poste Alpha Condé, qui prétend connaître le contrat de Rio Tinto, euh, de, de Simandou, qui, comme a dit Fall, le Sénégalais, où était Alain Foka lorsque Alpha Condé réussissait à signer un contrat de 20 milliards avec la même Chine qui est assise devant Dumbuya Est-ce que vous comprenez. Yannick, comment vas-tu? J'ai aimé les, les, les émissions spéciales du Sénégal sur ça. On demande à Alain Foucault où il était. Lui, Alain Foucault, il était où lorsque Alpha Condé réussissait à signer un contrat de 20 milliards avec un code minier, je peux dire arrogant. Parce que Alpha Condé a cherché une équipe qui a pêché pour vendre l'image. De Simandou, l'intérêt du Simandou pour la Guinée d'abord, dans le contenu du test que, que Alpha Condé a présenté au Bayer à toutes les institutions financières qui voudront financer le mont Simandou. Où lui, Alain Foucault, était. Et malheureusement pour lui, ce n'est pas la Guinée qui est venue montrer que les 700 millions ont été bel et bien placés à la réception à la Banque Centrale. Est-ce qu'on C'est les médias sénégalais qui ont certifié que l'argent a été bel et bien déposé. Est-ce que vous comprenez Je dis bien, vous savez, il a été payé. Vous savez, la France aujourd'hui veut déconstruire le professeur Fakonde. Ce qui me fait rire, moi je suis très content, c'est ce RPG là qui était le parti mort. C'est le RPG là qui était fini. Selon les mêmes médias, les médias guinéens, les médias, le RPG était fini. Mais curieusement, c'est ce RPG-là qui donne le fond de débat à, à tous les médias aujourd'hui. Si le RPG était mort, il n'allait pas avoir de débat. Mais aujourd'hui, il a fallu que le RPG montre par A plus B, sans faire assez de bruit, qu'il vit, que les gens-là obtiennent des sujets de débat. J'ai vu Monuma dire que la gente a réussi à diviser Selou et Alpha Condé. La gente n'a pas réussi à diviser celui et Alpha Condé. Nous ne sommes pas des gens. Nous ne sommes pas des mangeants. Ce n'est pas un problème de Fissabililay. Nous, on pensait qu'on avait le même combat avec la de l'Indialo. Si nous avons fait chemin jusque-là, Elas dit qu'il prend un autre chemin là. Est-ce que nous allons forcer l'âge Non seulement nous n'allons pas insulter l'âge. Nous n'allons pas agresser lâche, même si ces communicants nous agressent, nous ne le ferons pas. Mariam Diallo, nous ne le ferons pas. Nous avons fait le même chemin jusqu'à un niveau. Ils ont pris un autre chemin là, mais nous, nous comptons notre chemin. Nous, nous connaissons notre objectif, nous connaissons ce que nous voulons. Parce que si tu entends que tu es devenu président, que tu seras président, on t'a promis, ou bien tu deviendras président, ou bien tu toi le président. Il faut d'abord lever l'obstacle. Il y a un obstacle ici. Mais si et là je ne vois pas l'obstacle. Pour hélas déjà, il n'y a pas d'obstacle Là, il n'y a pas de Nous, nous savons qu'il y a un obstacle qui s'appelle Mamadi Doumbouya et qui n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Qui est dans son petit calcul, qui a entré en jeu de tout le monde, tout ce qui peut prendre le pouvoir et le mettre en prison. Il le sait très bien. Pour Kassouli, c'est ça. Kassouli ne, ce ne doit pas être candidat. Kassouli ne doit pas être président. Kassori est présent. Tous les contrats ne seront plus français, en tout cas donc fera la même chose qu'Alpha qu diversifier nos contrats, diversifier nos activités avec plusieurs puissances économiques, sans se concentrer sur ce qui, comme a dit Sonko, nous n'avons pas besoin de tuteurs. Ce que la France veut, c'est les pays tuteurs, c'est-à-dire que la France soit le tuteur de tous les pays, de beaucoup de pays francophones. Ce n'est pas parce que nous parlons français que forcément la France doit être notre tuteur. C'est ce que son quoi a dit Je vais lire le texte là rapidement, nous allons, nous allons comprendre ensemble. Voilà, ils sont venus, ils sont venus descendre à l'infocard, un Sénégalais, euh, docteur Moudoufal, qui est venu dire les mille vérités. Voilà, les, on dit, bon, c'est à Dakar, hein, Dakar Times, allez-y regarder, c'est Dakar. Regardez, ce n'est pas, regardez le site... C'est Dakar, regardez le site, c'est pas la Guinée, regardez. C'est Dakar Times, allez-y dans Dakar. Sur Dakar Times, regardez. Dakar Times, c'est le Sénégal. Le Sénégal connaît le, comment le contrat a été signé, comment il a été obtenu. Est-ce que vous comprenez Voilà, il y a bien vu. Le Sénégal, les médias sénégalais, lorsqu'Alpha Condé avait réussi le contrat de 20 milliards, tout le monde avait... Tout le monde avait vraiment avait vu en Alpha Condé un excellent président, malgré. Mais franchement, comment on peut être audacieux jusqu'à imposer un code minier à des puissances qui peuvent te détruire, te faire partir par des coups d'État de Comment Alpha Condé a pu faire Des médias se sont demandés. Des médias se sont demandés. Merci Maman Jean pour l'information. Des médias sénégalais se sont demandés. voilà un Sénégalais, quand il a écouté Alain Foucault, il est venu le déconstruire. Vous savez, aujourd'hui, le Sénégal, aujourd'hui, il ne veut pas entendre parler de la France. Le Sénégal veut être trop indépendant. Comme la Mauritanie, qui est un pays francophone, qui était membre de la CDAO qui a non seulement commencé par quitter la CEDEAO, en même temps aussi quitté sous tutelle de la France. La Mauritanie. Est-ce que vous comprenez Voilà, j'ai compris, ça fait bas. Donc, je vais lire. Moi, je vais lire. Je vais lire. On dit, c'est Dakar Time. Écoutez très bien, parce que je ne pourrais pas revenir dessus. Voilà. Dakar Time. Dakar Time. Voilà. Les contre-vérités d'Alain Foucault sur le président Alpha Condé sur le dossier de Rio Tinto. Le trésor guinéen a bien reçu les 700 millions de dollars. Voilà. Les contre-vérités d'Alain Foucault sur le président Alpha Condé sur le dossier de Rio Tinto. Le trésor guinéen a bien reçu les 700 millions de dollars. Voilà. Vous savez, les gens là sont venus voler l'argent. Peut-être on l'a donné un pays veut mentir. Je vais continuer. Je vais lire. Voilà, voilà le, voilà, le fameux Alain Foucault, le voilà. Voilà le fameux, le fameux, camerounais qui parle jamais de son pays. Alain Foucault. Ce, Alain Foucault, ce journaliste qui ne parle jamais des dérives dictatoriales et la mal gouvernance dans son propre pays, le Cameroun, gouverné par un clan de prédateurs depuis plus de 30 ans, s'offre la liberté d'enchaîner des épisodes de reportages sponsorisés, sponsor, des reportages sponsorisés pour dénigrer les gens. Écoutez, on ne parle pas d'Alpha Condé ici. On ne il parle pas d'Alpha Condé. Moudou le connaît très bien, les Sénégalais le connaît très bien. Permettez-moi, même si je prendrai le temps d'écouter, de, de détailler un peu. Voilà. Alain Fouca, c'est journaliste qui ne parle jamais des dérives dictatoriales, la malgouvernance dans son propre pays, le Cameroun, gouverné par un clan de prédateurs depuis plus de 30 ans. Sauf la liberté, sauf la liberté d'enchaîner des épisodes de reportages sponsorisés. C'est des reportages sponsorisés pour dénigrer les gens. En Guinée, il a loué ses services au colonel Mamadi Doumbouya. Écoutez très bien, en Guinée, il a loué, il a loué ses services au colonel Mamadi Doumbouya, qui lui a donné un bon de commande un bon de commande contre le président Alpha Condé pour tenter de le salir dans l'affaire de Rio Tinto. Voilà. Dans un reportage publié sur YouTube intitulé « La chronique Guinée Hold Up sur la plus grande mine de fer du monde », Alain Foca a déclaré que 700 millions de dollars virés par Rio Tinto n'ont pas été versés au trésor public guinéen. Or, Dakar Time publie dans ce numéro le contraire de ces allégations fallacieuses, avec des éléments de réponse sur l'utilisation de ces fonds par l'État guinéen en toute transparence. Voilà. Rio Tinto paye 700 millions de dollars pour le bloc 3 et bloc 4. Ils n'arriveront jamais dans les caisses de l'État. 700 millions de dollars qui se font volatiliser, selon lui, à l'Infoca. On n'a jamais réussi à les retracer de façon claire au trésor public, a déclaré le journaliste camerounais Alain Fouca. Alain Fouca. Dans son reportage intitulé « La chronique guinéenne hold Up sur la plus grande mine de fer du monde » à la 15, 15 minutes, nous sommes en mesure aujourd'hui de prouver qu'Alain Foucault a menti. Ils sont en mesure de prouver. Regardez regardez le tableau. Vous avez le tableau. Voilà le tableau. Le tableau qui se trouve à la Banque Centrale de la Route de Guinée. C'est un document que Mamadi Doumbouya, lorsqu'il dérobait l'argent, lorsqu'il récupérait l'argent, lorsqu'ils en ont récupéré, volaient l'argent à la Banque Centrale, ont omis de récupérer le document là. Hop, le document était là-bas était placé à la Banque Centrale, à Merci. Donc, eux-là, ils ont le document. Mais qui les a donnés parce qu'ils sont, sont étonnés d'avoir le document-là sur Facebook. Parce que pour Alain Foucault, le document-là n'existe pas. Or que, voilà, nous aussi, nous avons remis le document-là à, à, à certaines personnes, ou certaines personnes qui travaillent avec Alpha Condé avaient, avaient connaissance du document. Et donc, c'est tombé dans les mains des vrais médias qui sont en train de déconstruire à l'Infoca Démontrer par plus que c'était menteur. Voilà le tableau. Je vais lire le tableau. Voilà. Voilà. On dit commission. Versement. Regardez le tableau là. Je vais juste montrer le tableau là. Ici. Voilà ici les 700 en haut. C'est petit quoi. Voilà en haut ici les 700, mi 700 millions. Donc les 700 millions. Voilà. Utilisation des ressources exceptionnelles de Rio Tinto. Versement de 700 millions 2011. Fonds spécial d'investissement. Voilà, les chiffres sont là en francs guinéens. 1752 000 milliards. Bon, je ne vais pas lire tout. Et récapitulation BCRG. Il y a financement budget. Sogipami. Total. Ça est là. L'agriculture, énergie, santé, ministère d'aménagement technique. Eh, d'enseignement technique, là. travaux publics, défense nationale totale, tout est là. Les dépenses sont dans le tableau. Voilà, les dépenses sont dans le tableau. Voilà, ça c'est le tableau. Maintenant je continue. Mais notre enquête nous a permis de prouver tout le contraire des allégations infondées dans l'infoca. Nous avons découvert que le montant de 700 millions de dollars a été effectivement encaissé à la Banque Centrale de la République de Guinée, BCRG, sur le compte bancaire intitulé Rio Tinto, voir le document intitulé « Utilisation des ressources exceptionnelles de Rio Tinto ». L'argent a été placé à la Banque Centrale. C'est comme ça. Le document est là-bas, à la Banque Centrale. Voilà. Dans le tableau, sont détaillés l'ensemble des dépenses effectuées avec les 700 millions de dollars. Donc, sur cette affaire, les allégations du sulfureux reporter camerounais, sans euh, reporter camerounaison, <rire> camerounais, euh, camerounais, sans fondement. Et cela prouve qu'il a fait aucun effort pour vérifier ces informations. Oui, que cela, cela, cela prouve qu'il n'a fait aucun effort pour vérifier ces informations. Car il suffit d'interroger les nouvelles autorités pour qu'ils pour qu'il travaille, pour avoir les bonnes informations, afin d'éviter de terner l'image d'Alpha Condé, qui avait réussi à redonner cette richesse minière à la Guinée, en l'évaluant à 20 milliards de dollars. Tout laisse euh, croire qu'Alain Foucault était en mission commandée par Mamadi Doumbouya, qui cherchait à saluer le président Alpha Condé afin d'asseoir son pouvoir. Et gagner la sympathie des Guinéens. C'est ça la vérité. Ainsi, Alain Foucault a voulu donner une garantie de loyauté au chef de la l'argent en dénigrant la gouvernance d'Alpha Condé. En accusant le président Alpha Condé d'avoir détourné 700 millions de dollars versés par Yotinto au titre des dommages et D'excusez-moi, Alain Foucault a prouvé toute sa légèreté dans le traitement de cette information. Comme l'avait fait le capitaine Dadis Kamara, qui avait loué les services des médias français pour se faire une bonne publicité. Le colonel Doumbouya a fait venir Alain Foucault pour redorer son blason, terni par les crimes de sang, la criminalité organisée en Guinée, dans laquelle il, a, il est impliqué ainsi que la malgouvernance et l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Alain Foucault pouvait en toute liberté faire son reportage sans chercher à traîner à ternir l'image du président Alpha Condé dans la boue, car ce n'est pas dans un reportage sponsorisé par la gente qu'il réussira à saborter toute l'œuvre d'Alpha Condé à la tête de la Guinée. Et ce n'est pas pour rien que les Guinéens eux-mêmes, surtout la Jeunesse, réclament son retour et décrit la gestion de gente. Il est alors utile de rappeler que les 700 millions de dollars ont servi au financement des projets de développement économique de la Guinée avec la supervision et le conseil des institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale. La Guinée a réinvesti ses fonds dans des secteurs de l'économie comme l'attestent ces documents tirés de la nomenclature du budget national du ministère des Finances et du budget et de la BCRG. Donc... Parce que le document là est tiré de ces trois départements et le document est tiré des de, de, de données du FMI et de la Banque mondiale sur les dépenses effectuées avec les 700 millions de dollars. La seule réponse qu'on peut faire à l on leur dit d'attaquer le tel ou l'image il est parti sans vérifier, entre dans le débat où il ne pouvait pas s'en sortir. Et en même temps, je voulais dire à Emmanuel, de le petit journaliste, l'enfant qui est né avant-hier là, qui est de très bons, Bon, c'est un enfant, moi je ne le répondrai pas. Je prendrai les médias dans l'ensemble. Moi, je voudrais vous dire, les médias guinéens, que celle loup a raison de s'éloigner du RPG arc en -cien. Vous n'avez pas de, de, de RPG arc Aujourd'hui, tous les petits médias là, ne parlent que de ça. Que cela a bien fait de s'éloigner du RPG arc-en-ciel. Le seul conseil à mon tour, c'est que moi je peux vous donner, vous les médias, allez-y demander à Elasso de s'il vous plaît, demandez-le. Si nous avons demandé à Trump qu'il nous aide à, à, à reconquérir le pouvoir, posez ces multitudes de questions à Elasso de Demandez à Elasso de si nous l'avons demandé de nous aider à reconquérir le pouvoir. Demandez-le, si nous l'avons dit, de nous aider pour qu'Alpha Condé rentre et de devienne président. Demandez-le. Nous n'avons pas de demandé d'aide. Nous avons un seul objectif, selon nous, dans notre tête. Il s'agit d'abord de se battre pour enlever ce monsieur là Je viendrai ce soir avec un document, vous répondant, à un document fait par Konduno du FNDC un document très important signé par par je dis, je dis un document signé par le coordinateur national du FNDC je en le document répond à vous les médias qui disent que le et gnant a réussi à diviser le RPG et l'IFDG. ce que nous nous disons parce que ça c'est mon autre parti qui nous intéresse l'IFDG est un parti politique très respectueux que nous considérons, que nous respectons l'IFDG. Mais nous n'avons pas demandé de l'aide. Nous n'avons pas demandé. Nous n'avons jamais demandé. qu'on n'a jamais dit tel parti politique. Aidez-moi à reconquérir le pouvoir. Il ne l'a jamais dit. Merci, Mourikonde. Il ne l'a jamais dit. C'est vous-même, si je me rappelle, que tous les abonnés, je dis bien tous les abonnés, tous ceux qui aiment ce pays-là, c'est dans votre propre bourse que nous, nous avons entendu le 6, le 7, le 8 septembre, après le coup d'état, juste après le coup d'état, que le RPG est mort, que le RPG ne pourra plus se relever, que le RPG sans Condé ne pourra plus vivre, que l'Alphacond le, le est fini. Il n'y a pas, c'est-à-dire je, je, peux, je peux faire un dictionnaire avec les mots qualificatifs des RPG. Je peux faire un dictionnaire avec hein. aujourd'hui, c'est ce RPG-là qui est numéro un de débat aujourd'hui. Parce que vous êtes, per êtes persuadé de quoi est capable le RPG. C'est parce que vous êtes sûr que le RPG est capable de reprendre son pouvoir sans l'aide de quelqu'un. C'est à cause de ça que vous êtes blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, comme ça. Vous sautez un droit et comment vas-tu, merci. Vous sautez par-ci. La qualité du professeur Alpha Condé, la compétence d'Alpha Condé est expliquée plus dans les pays limitrophes que dans son propre pays. Je n'ai pas envie de faire voyager dans les médias béninois. Allez-y voir. Quand il y a des activités au bénin qui raclent, ils prennent l'exemple sur les activités du professeur Alpha Condé pour dire que Alpha Condé, en l'acte de temps, a réussi à faire ça. Il compare les activités béninoises de la échouées aux activités du professeur Alpha Condé. Ce sont les médias sénégalais qui viennent dire, qui viennent expliquer la qualité des activités faites par le professeur Afcon en en disant, « Maintenant, vous, que nous nous connaissons, qui ne êtes pas des vrais médias, vous, que nous nous connaissons, que paix à son âme, euh, Jean-Marc avait dit que quand il vous entend parler, il a envie de vous ramasser, vous avez au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal pour se former. » C'est Jean-Marie Dolé qui l'a dit, paix à son âme. Ça existe. Il dit qu'il a envie de vous prendre. Vous envoyez vous former. D'aller vous former. Christian, il ne va jamais être débloqué. Parce que quand vous racontez des conneries sur les pages de gens, il vaut mieux vous éviter à vous bloquer. C'est un, un faux compte. Tu n'as même pas de photo sur ta page. Il faut créer notre compte, t'abonner sur sa page et puis tu fous le camp en train de me demander ça. Voilà, tu fous le camp ici. Sinon, moi aussi, je vais te bloquer. Vous comprenez Voilà. Donc, c'est vous les mêmes médias là. Et ça vous comprenez Donc, euh, temporisez un peu. Moi, je, vous, moi, je demande au Tout-Puissant de vous donner la force de rester à commenter la relation entre l'IFDG et le RPG. Nous, nous sommes déjà devant. Nous ne cherchons pas le pouvoir. Et nous, nous avons le pouvoir. Nous, nous avons le pouvoir. 90%, voilà, j'ai dit bien, 90%, j'ai dit 90%, excusez-moi, je te connais, Alcéni, je te connais, voilà, moi je te connais, merci beaucoup. 90% de ceux qui sont autour d'Alpha Condes et de Doubouya sont des herpésistes. Salut chérie, mon amour, comment vas-tu? Vous allez voir, vous allez nous donner raison. Le jour où nous allons revenir au pouvoir, vous allez voir, les gens vont venu. Ils ont revenu un à un, demander pardon. Je peux, je pouvais vous mettre, je pouvais montrer, je pouvais montrer les photos. Je, veux, je voulais montrer les photos de certains de ces cadres-là, qui étaient tout récemment, c'est docteur Cassori avant que Kassori n'aille en prison. Je peux vous montrer les photos de certaines personnes qui étaient ces Kassori avant qu'ils n'aille en prison. Nous, on peut vous montrer c'est pour vous dire que nous, nous ne cherchons pas Nous ne pas association. Vous avez Diabati Doré. Diabati Doré, voilà. Diabati Doré lui, il dit qu'il n'est pas dans les forces vives. On dit non. Vous l'avez attaqué ce matin, j'ai vu Abaka le raccrocher, il n'a même pas fini d'expliquer. Abaka l'a raccroché, Diabati est en train d'expliquer. On dit non, il s'est nourri de ses loups. Diabati Doré vit avec ses loups, de ses loups. Mais là, vous n'avez pas réagi. Hein? Il a préféré donner la parole à un individu. Qui pense qu'il peut descendre le rpg moi je le dis pour terminer ma vidéo vous perdez votre temps vous ne connaissez pas la définition du rpg vous comprenez vous savez si le CNRD avait réussi cette tranche là le rpg n'allait pas n'aurait plus vivre dans ce pays là jamais mais dès les premières heures nous avons dit si réellement alpha condé est le bienfaiteur c'est Alpha Condé qui, qui a aidé tout ceci-là à reprendre la vie normale. Si ça, c'est une réalité, nous mettons le tout-puissant Allah, qui n'est pas ami de quelqu'un, entre le professeur Alpha Condé et eux. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous, nous avons dit. Et nous le répéterons tous les jours. Ousmane, bah merci. Oh oui. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous allons répéter tous les jours. Si seulement c'est ce monsieur qu'on appelle Alpha Condé, présent de qui a fait de ces gens-là, des hauts quatre. Nous mettons Dieu entre les gens. Dieu est le tout-puissant. Ce n'est pas un camarade de quelqu'un. Dieu n'est pas le camarade de quelqu'un. Vous savez, les gens aiment dire, ah, c'est Dieu qui l'a voulu. Ne mentez pas ce Dieu. Hein. Ne mentez pas ce Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Hein. Dieu l'avait déjà prévu, mais ce n'est pas parce qu'il l'a voulu. Parce qu'il est arrivé à Doumbia là. Dieu a quantifié sa criminalité depuis qu'il était enfant, de toute sa vie là, Dieu sait que c'est un criminel, mais la façon dont Dieu a la façon d'humilier chacun de répondre chacun, dans son... chacun de son comportement. Pour lui là, Dieu l'a mis devant comme ça pour que le monde entier le voie avant de le terrasser. Vous les mêmes médias, le jour il va acheter là. là, on se connaît. Vous allez venir vous dire, ah, on l'avait dit ça, on avait dit ceci, on avait dit ça. Lui-même, Doumbouya, que vous voyez comme ça, c'est vous les mêmes médias-là qui viendront le descendre. En ce temps, lui, ça dans une tombe. Donc, calmez-vous. Calmez-vous. C'est ça. Et je le répéterai tous les jours. Surtout à Doumbouya. Parce que Doumbouya, là, il est venu de l'Angleterre. Il était poursuivi dans son pays en France. Il ne peut plus en avance. Hollande, il a fui, il est venu en France. En France, il a fui pour l'Angleterre. En Angleterre, il est venu en Guinée. En 2013, en 2013 2014, on l'a montré à qui On l'a montré à Idi Amin. à petit, il a tissé une relation avec Idi Amin. Voilà comment il est entré dans l'armée. C'est en 2018 que les gens l'ont découvert. C'est tout, hein. Idi Amin était... De Dadis l'a Dadis mis à côté, Kouba à côté. Qui a repris Dadis Eh non, qui a repris Idi Amin C'est Alpha Condé. C'est Alpha Condé, c'est ça même Ayuba, c'est Alpha Condé. Amara qui est ouvert comme ça, il a fait la prison, son père. Mais qui a donné une chance à Amara C'est Alpha Condé. Demandez-les, demandez, -les, demandez -les, c'est vérifier. Tous ces militaires-là, Sadiba Kouribane-là, qui a fait le Sadiba aujourd'hui, Sadiba C'est Alpha Condé. Oh, je vous dis, tout ceci-là doivent Alpha Condé. C'est un excès de confiance qui a fait que les Allah ont eu le pouvoir. Un excès de confiance. Un Denis Asungesso ne peut pas recruter les gens comme ça. Un Alassane Ouattara ne peut pas les recruter. Un Maki non. Un Georges Oya, e. non. Parce qu'il n'y a pas un excès de confiance en matière de sécurité personnelle d'un choc d'État. Si tu es vraiment vigilant, il n'y a pas d'excès de, de confiance. Chacun met. Celui qui peut protéger son gouvernement, son régime. C'est nous qui avons commis cette erreur. C'est nous qui avons commis cette erreur. Donc, tranquillisez-vous les petits médias. Nous nous souhaitons excellente chance à la Linjalo. Si dans cette nouvelle aventure, parce que vous dites que Elaselda Linjalo a préféré parce que Alphacon était son ancien bourreau, non. Voilà, était son ancien bourreau. Donc, euh, c'est selon vous, hein, vous les médias-là, que c'est l'eau à mesurer les dégâts causés par Alpha Condé contre son parti, ou contre sa famille, ou contre son peuple, par rapport à ce que Doumbia l'a fait. C'est Dieu qui vous regarde. C'est vous qui le dites, hein. ce n'est pas nous. Vous comprenez C'est vous qui le dites. Nous avons entendu ça. Ce n'est ni Ndialos, ni l'IFDG. Nous avons entendu ça de vous, vous les médias. C'est vous qui l'avez dit. Que celui a préféré celui qui a fait moins de dégâts son égard. Il n'y a pas de problème. Mais comment j'ai un document fait par la direction nationale, euh, euh, le patron de FNDC Je vais lire le document là pour vous. En deux minutes, ça résume. Là-bas, le FNDC évolue parce que là, ils évoluent, ils ont quantifié, ils ont qualifié tout le dégât causé par Dumbuya depuis le temps d'Afrakandi. Comme vous, vous ne connaissez pas eux là, ils connaissent très bien. Vous comprenez? Parce que moi là, je sais que j'ai écouté mon grand Onazis. il a parfaitement raison. bon temps c'est-à-dire, moi, il y a tellement d'exemples à citer pour vous répondre. Mais nous, nous là, c'est pas c'est dans le diallo qui est notre problème. Il n'est pas notre adversaire actuellement là. C'est-à-dire, nous, nous sommes des personnes du temps. Nous, nous évoluons. En ce moment-là, nous ne sommes pas en politique. Nous, nous avons d'abord un obstacle. Ceux qui pensent qu'ils n'ont plus d'obstacle là, Longue vie à eux. Bonne chance. Moi, je souhaiterais bon sens à Elas Dans sa nouvelle aventure, si c'est vrai, ce que vous avez dit, si c'est vrai, bon sens à Elas Sridaniolo. Dans sa relation avec Doumbouya. Parce que j'ai entendu certains blogueurs dire que bientôt, lui ne sera pas jugé l'affaire de Guinée. laisser tout levé sur lui. Il va bientôt rentrer et reprendre les activités. Bonne chance à lui. C'est mon cas qui m'intéresse. Le RPG, mon parti, est mon président et mon candidat Kassori. Mon président c'est Alpha Condé, mon candidat c'est Kassoui. C'est lui qui va nous représenter le jour d'une élection. Mais pour le moment là, nous sommes des personnes du temps. Pour le moment-là, nous, nous avons un problème, c'est Doumbouya. Nous connaissons son intention, nous connaissons sa mentalité, nous nous connaissons ce qui est dans sa tête. Donc, on ne fait pas de diversion, c'est lui, lui le point focal de tout rp aujourd'hui. Ce pas les détails qui nous intéressent. Le jour où la campagne va commencer, vous allez apprécier, les ils vont dire, voilà les élections, nous avons notre candidat cassé, Vous allez apprécier. Nous allons parler de ça là aussi. Mais pour le moment là, nous ne nous partons, nous, nous partons pas ailleurs. Nous avons l'esprit concentré sur l'individu, le criminel, l'assassin qui s'appelle Dumbuya. C'est tout. Maintenant, quand la campagne va arriver, quand ça va arriver là, quand la campagne va arriver là, vous allez apprécier. C'est ça, mais on va Parce que jusque là, là s'il y a quelqu'un. Qui n'est pas mort là, quelqu'un qui a résisté, quelqu'un qui, qui, est, qui est solide aujourd'hui, celui qui a montré une solidité exceptionnelle sur le RPG, depuis le 5 septembre. Notre boss a été humilié, presque frappé. Il n'est pas mort. Il est là, il est plus jeune, plus costaud, plus en forme. Vous allez lire l'heure. En attendant, nous avons donné un métier à, à vous, les médias là. Pour le moment, nous vous laissons. Continuez à bavarder. Parce que pour le moment là, pas, nous ne sommes pas en campagne. campagne. Quand la campagne va arriver, vous allez apprécier. Bonsoir maman, chérie. Alors, comment vas-tu Vous allez apprécier. Donc si la de a eu un contrat avec Dumbuya, ils ont levé tout ce qui doit être euh, pris en compte contre lui en matière de justice là. Que Dieu l'aide. Mais nous là, je le répète pour terminer, arrêter la vidéo. Dites ce que vous voulez. Nous avons un objectif bien calé, c'est Doumbouya, qui n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. C'est lui d'abord, un Français, petit Français, qui est en train de donner les entreprises aux Français, Entendre toutes les... même les petits témoins entreprises aux Français. En tout cas, tout ce qui est activité économique aujourd'hui doit être remis aux Français. Comme vous, vous pensez que nous sommes déjà en campagne, vous êtes déjà arrivé à Secuturia, moi, j'ai vous cette bonne chance. Pour le moment, là, d'abord, le débat se trouve entre lui et nous. Lui, Dumbuya, ce n'est pas vous. Est-ce que vous comprenez Voilà, c'est les médias sénégalais qui sont en train de donner encore une fois des exemples. Quantifier même le nombre. Ou bien qualifier ce qu'Alpha Condé a fait en 10 ans. Vous comprenez Dieu dit, la seule erreur que nous avons commise là, c'est Alpha Condé qui l'a commis. C'est l'excès de confiance. C'est dans ça, là, nous sommes comme ça. Mais il n'y aura plus d'excès de confiance. Nous n'allons pas expliquer si, comment nous fonctionnons actuellement. Là. Mais si nous vous expliquons, vous allez avoir plus peur du RPG arc-en-ciel, vous, les petits médias, là. Mais ce que vous voulez, c'est nous sortir. C'est-à-dire vous voulez nous sortir du de, de fourreau, là, pour qu'on s'explique comment nous, Nos stratégies, vous n'aurez pas cette chance. Voilà, vous n'aurez même pas cette chance, là. Nous ne sommes pas pressés. Nous, tous les même ce matin-là, j'ai parlé avec le boss. Tous les jours, nous communiquons. Il ne fait plus comme avant, les, tout récemment, là, ce qu'il faisait, il ne le fera plus. Ne pensez même pas. Tout est maintenant encadré. Tout est encadré. Il sait avec qui communiquer, et qu'est-ce qu'il doit dire, il y a les conférences, en débat, tout. C'est comme ça. Et vous allez sentir, vous allez sentir, calmez-vous. Dumbuya, lui, il sait dans quoi il est. Il sait. Il préfère distribuer 100 000, 200 000 dollars aux gens pour faire sa communication. On l'a dit, les petits témoins, les femmes même. C'est le ramadan qui est. Le ramadan, c'est après demain, non Vous allez voir. Le ramadan, c'est le, le après demain, non Vous allez comprendre. Allez-y, demandez le prix d'un sac de riz. De là. Vous êtes là en train de zisailler dans des mensonges. Vous allez comprendre. Portez-vous très bien. Merci à tout le monde. Partagez. C'est Alpha Condé là. Il va vous manger un an. Lui, il n'a plus besoin d'être présent. Lui, il n'en a plus besoin. Alpha Condé il n'a pas besoin d'être présent. Et le président, il veut seulement vous montrer que les gens là sont des malhonnêtes. Mais il a voulu travailler avec d'autres personnes pour faire le travail là. Mais yo, non Alpha Condé, éloignez de vous, de lui, c'est rentré. Partez. Il n'a pas demandé de l'aide, hein. parce qu'il a demandé à s'associer. D'ailleurs, cela n'allait même pas nous arranger. Mais comme là, là, nous avons accepté parce que, voilà, le seul, parti, le seul président vient partout, on ne l'impose pas quelque chose. Nous, nous connaissons les autres chefs de partis politiques là, on les impose. Donc, on, tous ces détails-là, c'est pendant la campagne que nous allons enfoncer ça. Nous, nous connaissons les chefs de partis politiques là, ce sont ceux qui cotisent, de donner l'argent là, qui, qui les imposent, ce qui doit être dit, c'est connu. Mais quand tu regardes Alpha Condé, tu regardes le Condé, tu oses lui dire de faire que. Quand tu regardes Alpha Condé, même quand il nous appelle là, nous d'abord, on n'est pas en face-à-face, -face, on tremble d'abord, même sa façon de parler. Quand il appelle là, tu trembles là tu l'écoutes. Il dit, écoute-moi. Tu fais ça, c'est comme ça, il parle. C'est pas assez donc. N'importe quoi. Qu il, a, il, a, il a bien fait de ce qui a demandé à couper avec quelqu'un. Nous souhaitons bonne chance à tout le monde. Sidi là, lui est déjà exclu. Sidi il y a là, 77 ans. On dit qu'il ne sera pas candidat. Donc Kazouri là ils vont le condamner pour ils vont condamner Kassori pour dire non fou Fouri, comment vas-tu Kasori sera condamné, il sera inéligible. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Ils sont partis, hein. Ils sont partis à la clinique, il était là, à superfusion, il est malade. Les gens sont partis. L'île va vous dire que c'est faux. Il a dit lui-même la même chose que non, qu'il n'a pas dit qu'il sera forcé à comparaître. Mais ce qui est arrivé à Dr dit à Alama, ce qui est arrivé à Dr Yanné aujourd'hui. Quand je vis Dr Yana là-bas, là, je donne pour moi à Dieu, oui. au est le